Bonjour mes chers élèves de c 1 bienvenue sur votre chaîne Jocomenex TV. Alors aujourd'hui on va voir une séance de reprise et de ce type. Je vous propose plusieurs activités. Allons-y Alors, mes chers élèves de deuxième année primaire, je vous propose maintenant la correction des six activités. On va commencer par la première. Je continue à ranger les noms dans le tableau. Alors, il y a le masculin. Il y a aussi le féminin. On dit un bonnet, un chapeau, un volard, un gant. C'est toujours avec euh, le déterminant. Un bonnet. Un chapeau, un foulard un grand. Pour le féminin on dit une casquette. Une casquette, une écharpe, une veste, une moufle. Une casquette, une écharpe, une veste, une moufle, toujours avec euh, le déterminant une. Alors euh, je range les noms dans le tableau selon euh, le déterminant. Ici, une partie de conjugaison. Euh, je complète les phrases avec les verbes proposés, puis je relis avec l'infinitif. On a ici « viennent, dit, vient, venons, disent et dites ». Normalement, on dit « tu viens avec ton frère ». C'est le verbe « venir ». Les élèves viennent à l'école en quart. Et nous venons prendre de ces nouvelles. C'est toujours avec le verbe « venir ». Tu viens avec ton frère. Les élèves viennent à l'école en quart. Nous venons prendre de ces nouvelles. Pour le verbe dire, on dit Ali et Kader disent au secours. C'est le verbe dire. Ali et Kader disent au secours. C'est le verbe dire. Vous dites que se passe-t-il. Vous dites que se passe-t-il. Il dit que tout va bien. Il dit que tout va bien. C'est le verbe dire. Je répète encore fois. Ali et Kader disent au secours. Vous dites « Que se passe-t-il » Il dit « Que tout va bien ?» C'est le verbe « dire ». Tu viens avec ton frère C'est le verbe « venir ». Les élèves viennent à l'école en quart C'est le verbe « venir ». Allez, Kader, disent au secours C'est le verbe « dire ». Vous dites « Que se passe-t-il » C'est le verbe « dire ». Nous venons prendre de ces nouvelles C'est le verbe euh, « venir ». Il dit « Que tout va bien ?» C'est le verbe « dire voilà. ». On continue avec d'autres exercices. Je vous propose maintenant troisième activité. Écrire les mots dans le tableau. Écrire les mots dans le tableau. Anorak, équilibre, ski, casque, combinaison, cagoule, kilomètre, et piquet. Alors, euh, ici, on a un tableau qui est composé de trois colonnes. Il y a la lettre C. Alors, je vois la lettre C. Je vois Q. Je vois la lettre K. Mais ça se prononce tout. Ça se prononce euh, K. Le son K. Alors, euh, qu'est-ce qu'on dit On dit casque, combinaison et cagoule. Ici, casque. C'est la même chose ici. Parce qu'il y a Q et C. Casque équilibre et piqué. Un oracle, ski et kilomètre. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'écrire les mots dans le tableau selon les trois colonnes. Parce que je vois la lettre C et ça se prononce K, je, je vais mettre ici. Je vois Q et ça se prononce K, je, je vais le mettre ici. Et je vois K. Je vois euh, la lettre K et ça se prononce K. Je vais mettre ici Alors axe qui est colomètre. Alors maintenant, approfondissement. Dans le texte, se les noms masculins en bleu et les noms féminins en rouge. Je lis d'abord le texte. Ce matin, le vent a soufflé fort. et a emporté quelques tuiles des toits de ma maison. et l'a déraciné un arbre dans le jardin de ma, de ma voisine. Quelle peur j'ai eu. Alors, les noms euh, masculins ont bleu. Les noms masculins bleu. Alors, il y a ce matin, le vent, du toit, un arbre, le jardin. Ce matin, le vent, du toit, un arbre, le jardin. Ce sont des noms masculins. Les noms féminins, on a tuile, maison, voisine et peur. Tuile, maison, voisine et peur. Voilà. Ce matin, le vent, du toit, un arbre et le jardin, c'est au masculin, euh, tuile, maison, ma voisine, peur, c'est au féminin. Alors, je complète la phrase avec le verbe proposé conjugué au présent. On dit ce soir, ma grand-mère vient manger à la maison. C'est le verbe venir. Maman me dit si on préparait une salade de fruits. Maman me dit si on préparait une salade de fruits. C'est le verbe dire. Je dis, c'est une bonne idée. Vous venez de terminer le repas. Voilà. Alors, il vaut mieux de faire très attention à ces deux verbes. qui rappellent le verbe venir au présent. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Et le verbe dire. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Voilà. Alors c'est tout pour le moment, euh, à la prochaine.